Donc, vous écoutez euh, les exemples de ce qui se passe tout le temps. Maintenant, l'exemple que nous, nous allons partager ici, c'est celui sur lequel nous avons collaboré. Euh, vous savez, c'est très difficile de pouvoir maintenir ces applications, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut collaborer et travailler ensemble sur une application commune qui nous a permis d'avancer. Donc, je suis en train de partager cette présentation avec mon collègue Ulfried et également, je vais aller un peu vite. Oui. C'est un outil très puissant que euh, nous utilisons et au début des années 2013, plusieurs pays ont adopté DHIS2 et c'est devenu très important qu'on continue de l'utiliser. Cependant, ça ne donnait pas euh, assez d'informations pour l'implémentation au niveau national. Donc, Plusieurs pays essayaient de voir comment est-ce qu'on pouvait mettre en œuvre les scorecards et également essayer d'avoir les données au niveau infranational. Également en Ouganda, nous avons essayé d'avoir le soutien de l'UNICEF. Au niveau de l'application, nous avons développé le scorecard pour les MCH. Voilà comment nous, avons, nous, nous, nous, nous y sommes pris pour pouvoir développer l'escortade. Et puis les collègues au niveau du sud, c'est-à-dire au sud de la Tanzanie, on fait la même chose avec la même chose. Et puis c'est. Ce qui nous a permis de pouvoir avancer tout en regardant des plateformes, avoir les données au même moment, de manière simultanée. Et part, en avançant petit à petit, John Lewis a travaillé avec la communauté de euh, l'Afrique de l'Est et ça nous a permis aussi euh, d'avoir ce contact pour pouvoir pousser euh, en avant les risques de la Tanzanie, de l'Ouganda, euh, de Burundi, euh, entre autres, qui ont réussi à mettre en œuvre euh, un entrepôt de données et puis les scorecards ont été mis en œuvre également, ont été implémentés avec. Ensemble, nous nous sommes regroupés, la Tanzanie et l'Ouganda, pour pouvoir mettre sur pied un scorecard pour pouvoir avoir les données de manière assez simple. C'est un site sur lequel on peut retrouver le scorecard. C'est très intéressant de pouvoir faire la comparaison des pays. Également, c'est un effort entre les deux équipes, que ce soit les développeurs en Ouganda ou les risques en Tanzanie. On a essayé de travailler ensemble pour pouvoir tout s'améliorer. C'était très euh, excitant. C'était palpitant parce que euh, nous, nous sommes assis avec des représentants, travaillant nous avons travaillé ensemble pour, avec les responsables des pays et ensemble, nous avons reçu également le soutien de l'Université d'Oslo, le soutien venant de l'UNICEF également, qui nous a beaucoup aidé à pouvoir consolider les efforts dans la région et également, nous avons pu développer trois applications standards, ce qui était censé être générique et être utilisé dans la région de l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe. Donc, voilà ce dont il est la question. Et ce que vous pouvez voir ici, euh, on ne voit pas très bien, ça a l'air assez petit, mais on voit en bas à droite l'équipe qui est assise à Nairobi qui travaillent ensemble pour pouvoir développer et faire la planification. Également, là-bas, on voit beaucoup de personnes, mais eux, ce ne sont pas des développeurs. Il y a des, des experts qui ont travaillé euh, dans, sur le terrain. Et nous sommes en train de tout faire pour euh, nous améliorer. À côté, on voit euh, un moment où nous avons eu euh, des ateliers. Ensuite, il y a ISP Ouganda, ISP Malawi, ISP Kenya, ISP Tanzanie, ISP Éthiopie qui ont aussi beaucoup travaillé pour l'implémentation dans la zone de l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe. Donc, on a beaucoup travaillé pour l'implémentation et le développement. Voici un peu. L'historique, voici ce que nous avons fait et je, ça nous montre qu'on a encore beaucoup de pain sur la planche et c'est très important euh, de faire appel à ces applications-là pour d'autres euh, implémentations plus tard. Donc, je vais donner encore la parole à Wilfried pour qu'il partage encore avec vous euh, comment on l'a fait pour, pour pouvoir mettre cela sur pied très rapidement. Merci. Oui, yeah. can you hear me? Est-ce que vous pouvez m'écouter? Merci, Prosper. Le travail a commencé en 2014, then later on, lorsque nous avons travaillé pour le développement des scorecards de manière interne. Donc, on a eu besoin uh, d'un partenariat avec IS, et l'Université d'Oslo. Donc on a um, eu uh, now, uh, ces partenaires qui nous ont beaucoup aidé. Ils gone A long way. More than five years now, which have passed. Disp, uh, a beaucoup travaillé durant les cinq dernières années, Donc on a beaucoup appris. To kind of une des choses que nous avons fait, nous avons cartographié les choses. D'abord, les rôles des groupes ISP. Les groupes ISP jouent un rôle important pour collecter les données, interpréter et les documenter sur Terre. Les groupes ISP ont fait un travail incroyable pour comprendre la mise en œuvre des carte de pointage, les documenter, mais, mais aussi les rassembler. HISP Tanzania et HISP Ouganda ont joué un rôle important pour coordonner les autres groupes. En coordonnant les exigences, et ils ont développé les... Les exigences, les ont testées avec les équipes et ont soutenu certaines configurations qui ont eu lieu au niveau des pays individuels. Et une autre chose que nous avons apprise, c'est par rapport à la documentation, par rapport à l'utilisation des applications, comment les gens perçoivent ces applications et comprendre le meilleur aspect de la configuration. Nous avons également travaillé avec l'équipe mondiale de ISP. Ils ont joué un rôle important en termes de supervision pour la mise en œuvre des applications, l'implémentation des applications sur l'aspect de qualité et de développement. Et le développement des groupes ISP ont essayé, n'est-ce pas, de standardiser les choses. Ils ont également joué un rôle important en matière de coordination, la coordination des groupes ISP, mais aussi en mettant ensemble les différentes activités sur lesquelles nous avons travaillé. André dernier lieu, l'équipe UNICEF a joué aussi un rôle important. Maria, est-ce qu'elle est, est là? Maria a joué un rôle important pour travailler avec les groupes ISP et en coordonnant les projets et en, en, -ce pas, en mettant là les différentes exigences des pays et de l'UNICEF, nous avons travaillé avec l'équipe de l'UNICEF pour nous assurer que nous, nous suivons d'après les différents, les différents plans que nous avons. L'UNICEF a vraiment joué un rôle important euh, en nous soutenant et en faisant partie du processus. Je pense que c'est quelque chose de très important pendant cette collaboration particulière. C'est un exemple de la paix de route et du plan de, de, de liaison que nous avons. Il y a différentes couches d'activités. Nous avons les activités d'implémentation que les groupes ISP sont en train de soutenir et de soutenir les pays pour n'est-ce pas euh, implémenter les cartes de pointage et, et puis on a un n'est-ce pas le feedback et on voit on voit ensemble les différentes euh, requêtes les exigences peuvent changer je me rappelle lorsqu'on a commencé en 2016 et nous nous pensions qu'à euh, trois applications euh, donc euh, différentes applications mais nous avons continué à progresser et nous avons constaté qu'il y a certaines organisations qui font ce qu'on appelle action tra tracking sans hein, utiliser BNA. Alors, nous avons réalisé qu'il fallait, n'est-ce pas, développer d'autres applications. Et cela a évolué vers le développement hein, d'une autre application qui est, n'est-ce pas, une action standalone action tracker. Donc nous avons divisé différents plans euh, mensuellement, et hebdomadairement, nous avons des réunions par semaine où nous rencontrons, où nous discutons de ce qui se passe et planifions ensemble et coordonnons euh, les différentes activités. Récemment, nous avons essayé, n'est-ce pas, d'envoyer de, ces informations au groupe et ISP pour qu'ils puissent comprendre ce que nous sommes en train de faire et, et en train d'implémenter. Par exemple, ISP West Africa a été très intéressé dans l'implémentation de ces différents packages et nous a beaucoup soutenu, Mais récemment, nous avons fait, nous, il y a eu un webinaire qui, soutient le, qui a été soutenu, le euh, ISP Global Team, pour créer le matériel et créer -ce pas, les informations qui nous ont beaucoup aidés. Non seulement ISP West Africa a appris des choses, mais aussi et le groupe global de ISP a, a, a, a en a appris également. Nous travaillons ensemble, nous apprenons ensemble et nous partageons aussi l'expérience et, et n'est-ce pas, euh, les connaissances avec la communauté pour que les différents groupes s'en approprient. Je vais maintenant donner la parole à Scott pour qu'il continue avec la présentation.